Alors nous allons maintenant nous focaliser sur les interactions sociales des personnes qui présentent des TSA, troubles du spectre de l'autisme. Sur votre livret d'accompagnement, ça va correspondre au diapos 6 à 10. En règle générale, les personnes avec un syndrome d'Asperger euh, appellent les personnes sans autisme les neurotypiques. Et donc les neurotypiques développent des compétences sociales précoces et ces compétences sociales précoces s'appuient euh, d'une manière générale sur la communication orale qui est relativement présente. Alors, j'ai emprunté cette image à Miguel Martinez qui est éducateur au Centre Ressources Autisme où vous voyez ces, ces deux enfants en bas âge qui spontanément, face à face, vont entrer en interaction et communiquer euh, à leur façon. Eh bien, chez les personnes avec autisme, cette euh, communication, ce besoin d'interaction euh, ne va pas être aussi naturel et spontané mais va nécessiter parfois même un apprentissage. Alors, pour avoir ces fameuses compétences d'interaction, on a des compétences sociales qu'on appelle précoces, c'est-à-dire que les personnes neurotypiques développent dès leur plus jeune âge ces fameuses compétences sociales et une des premières compétences, c'est la question de l'imitation. Tout petit, le bébé par exemple, dès 9 semaines, quand on lui tire la langue, eh bien euh, il imite. C'est ce qu'on appelle l'imitation et ça c'est un prérequis, c'est un début déjà de la communication et des interactions sociales. Une deuxième compétence qui va être aussi très importante, c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. Alors imaginons par exemple que je veux vous faire regarder dans une direction, Et eh bien je vais pointer hein, avec mon doigt et du coup, forcément, si je pointe, vous allez regarder dans la, même dire... dans la direction, pardon, indiquée par mon doigt. Mais je peux aussi parfois regarder moi-même dans une direction et du coup vous inciter à regarder dans la même direction que moi. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe et là aussi, c'est un prérequis pour les interactions sociales. Et chez les personnes avec autisme, souvent, cette question de l'attention conjointe, elle va être aussi euh, impactée, euh, parfois, on va dire, déficitaire, ce qui fait que ça va créer des difficultés pour les interactions. Hein, euh, en caricaturant un petit peu, mais un enfant avec autisme, si on pointe un objet, bah, peut-être qu'il va regarder, pour peu que vous ayez du vernis à ongles, il va regarder le vernis à ongles sur votre doigt, mais pas du tout dans la direction qui va être... Euh, euh, indiqué. De la même manière, un enfant avec autisme, alors souvent justement le pointage c'est quelque chose qu'il ne va pas développer, mais il peut le faire par exemple pour certains, mais pointer un objet sans s'assurer que quelqu'un regarde le doigt qu'il est en train de pointer. Parfois le manque d'attention conjointe va engendrer des difficultés pour interagir. Un, un troisième élément aussi au niveau des compétences sociales précoces, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et petit à petit, il va apprendre à imaginer que les intentions, les pensées des autres ne sont pas les mêmes que lui et à essayer de les comprendre pour pouvoir ajuster son comportement. Hein, C'est ce que nous faisons quotidiennement. Nous essayons presque de nous mettre à la place de l'autre, hein, dans sa tête, pour essayer d'ajuster nous-mêmes nos propres attitudes, nos propres comportements. Je rappelle que ces trois compétences qui font partie des compétences sociales, la cognition sociale, hein, peuvent être euh, défaillantes chez certaines personnes avec autisme et du coup impacter leurs euh, interactions euh, sociales. Du coup, l'élève avec autisme, par exemple, va très peu échanger avec les autres et ne va pas forcément partager des intérêts communs. Je vous donne un exemple que vous avez peut-être tous vécu euh, imaginons que vous soyez invité chez des amis euh, et que ces amis vous présentent. Alors avant ça se faisait sur des écrans, hein, du temps des diapos, maintenant on est passé euh, sur l'ordinateur, mais imaginons que vos amis reviennent de voyage et vous montrent leurs 400, diapo... leurs 400 photos de vacances. Euh, au début vous allez dire, oh, super, très bien, ça, voilà, vous essayez de montrer un intérêt. Mais votre intérêt, il ne va pas tenir sur la durée, pourtant puisque c'est vos amis, vous allez faire des efforts de communication. Vous allez essayer de vous montrer un intérêt pour partager avec vos amis. Alors... Ça, une personne avec autisme, elle ne sera pas en capacité de le faire. C'est-à-dire que si elle n'y trouve pas d'intérêt, elle ne va pas être en capacité, j'allais dire presque, de faire semblant de partager un intérêt. Hein. Parce que pourquoi on partage ça avec nos amis C'est parce que on apprécie nos amis, on sait que ça leur fait plaisir si nous, on réagit de cette manière-là. La personne avec autisme, elle ne va pas être en capacité de faire ça, toujours. Et du coup, si ça ne l'intéresse pas, eh bien, elle n'échangera pas, elle ne participera pas à la conversation. Alors je pense à certains adolescents en cours de récréation. Hein, euh, imaginons un élève avec euh, autisme au collège qui a un centre d'intérêt totalement détaché de celui de ses camarades. Je vais prendre un, un exemple, un élève avec autisme qui a un intérêt pour euh, le réseau des canalisations dans sa ville clairement je pense qu'il va trouver peu d'interlocuteurs qui vont être passionnés par ce sujet et à l'inverse quand ses camarades en récréation vont parler du dernier téléfilm ou de la dernière musique qui vient de sortir clairement lui ça ne va pas l'intéresser. Donc vous voyez aussi que pour communiquer il va falloir trouver des intérêts communs ou en tout cas petit à petit, inciter l'élève euh, à partager des intérêts. Alors, dans un premier temps, eh ben, on va commencer par demander aux autres de s'intéresser aux intérêts restreints de l'élève avec autisme. Et donc, par exemple, alors je pense là aux au plus jeunes, hein, on va proposer des jeux, des, notamment des lotos, des mémories où on va mettre des images qui vont correspondre au centre d'intérêt de l'élève. Et à travers ces jeux, du coup petit à petit l'élève va avoir au moins des interactions autour de ce jeu euh, puisque pour lui c'est euh, quelque chose qui va l'intéresser. Alors attention aussi euh, parce qu'on a un petit peu tendance quand on veut euh, favoriser les interactions de l'élève avec autisme avec ses camarades de choisir un petit peu toujours le même camarade. On va avoir tendance à choisir plutôt certains élèves qui vont plus particulièrement se prêter à ce genre de, de, de sollicitations, euh, je vous invite quand même à être vigilant et à faire en sorte que ce ne soit pas toujours le même élève qui intervienne parce que là aussi, on risque de le mettre en difficulté au fur et à mesure. Une autre euh, problématique euh, qui est liée euh, à la question aussi des interactions sociales, c'est euh, de comprendre les codes sociaux. Un des premiers codes sociaux concerne la prise de parole. Alors, les neurotypiques qui s'appuient sur leurs compétences sociales vont effectivement euh, observer leur interlocuteur pour pouvoir savoir à quel moment ils vont prendre la parole. Par exemple, ils vont s'assurer de la posture de la personne, de l'orientation du regard, de l'intonation de la voix... Et du coup, en s'appuyant sur tous ces repères non verbaux, euh, les personnes vont pouvoir savoir à quel moment ils peuvent ou non parler. Et bien, pour la personne avec autisme, ça sera très compliqué de prendre en compte tous ces éléments et du coup, euh, de comprendre à quel moment elle peut ou pas prendre la parole. Et du coup, Certains élèves vont avoir un comportement inapproprié en coupant la parole, par exemple, à leur enseignant. Euh, et je le redis, ce ne, ce ne sera pas de la provocation, mais bien qu'ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient, à ce moment-là, prendre la parole. Donc, il faudra aussi travailler cette situation-là euh, très tôt avec les, les jeunes enfants hein, pour leur apprendre ces règles. Et là, on vous a mis quelques exemples... Hein notamment euh, euh, déplacer euh, l'épingle, c'est toi qui parles, c'est moi, ou tourner le chevalet avec la photo de l'élève et notre photo, ou alors euh, avoir un système avec une ficelle et une perle qu'on fait circuler de l'un à l'autre pour indiquer euh, qui doit prendre la parole. Pour continuer dans les codes sociaux, parce que quand même, il faut, il faut reconnaître que les codes sociaux ne sont pas si simples que ça. Euh, vous voyez cette image d'un paysage... De, de, de randonnée, hein, de montagne. Euh, imaginons que vous êtes en promenade sur un petit chemin de, ce, de cette montagne et que vous croisez quelqu'un. Eh bien, vous allez lui dire bonjour ou lui-même va vous dire bonjour et donc on va se, se saluer. Euh, imaginons maintenant que vous êtes dans une rue euh, de Lyon et que vous croisez quelqu'un. Est-ce que vous allez vous comporter de la même manière en le saluant, en lui disant bonjour eh bien, à mon avis, non. Alors, là aussi, pourquoi à la campagne, euh, en randonnée, on va saluer les gens qu'on croise et pourquoi en ville, on ne le ferait pas Donc, vous voyez bien que c'est bien évidemment le contexte, mais qui vous a appris qu'à la campagne, on dit bonjour et qu'en ville, on ne dit pas bonjour Eh bien, il y a tout un tas d'événements que vous avez regardés, vous avez fait par imitation, vous vous souvenez au début, vous avez fait aussi parce que, voilà, vous avez observé les personnes, peut-être qu'une fois vous avez fait, puis vous avez, vous, vous êtes rendu compte que c'était inadapté, donc vous avez corrigé hein, votre posture. Eh bien, la personne avec autisme, pour certains, il va falloir leur apprendre ces codes sociaux, leur expliciter, leur expliquer. C'est la même chose pour savoir à qui parler et dans quel registre parler. Par exemple, je vais reprendre le, le bonjour, mais... Un élève qui arrive au collège, peut-être qu'avec ses camarades de classe, pour dire bonjour, on va checker. Peut-être qu'avec euh, ses parents, le matin, il a fait la bise. Peut-être qu'avec une autre personne qu'il a croisée, il a fallu serrer la main. Donc, si je reprends ces différentes situations de se dire bonjour, ça veut dire qu'il faut associer à chaque personne une façon de se comporter, une façon de parler. Imaginez la situation, si l'élève, il arrive vers le principal du collège le matin en checkant et en lui disant je sais pas euh, salut mon pote comment tu vas. Hein? Donc vous voyez que là aussi ce serait pas de la provocation mais une incompréhension euh, des différents niveaux de langage et à comment il faut s'adresser en fonction du statut social de la personne. Alors pour aider les personnes avec autisme, souvent on va utiliser cette cible donc, on va mettre au milieu, par exemple, ses parents, avec le nom de ses parents, euh, les amis, le nom de ses amis, les professeurs, le principal, etc., etc., pour lui apprendre, finalement, dans quelle catégorie sont les personnes et, du coup, comment s'adresse à eux en fonction du, du statut social. Donc, je disais, il faut apprendre hein, et, et parfois, on va même faire des véritables... Oui, leçons d'habileté sociale, hein, des cours d'habileté sociale, donc il y a parfois certains CSAD qui vont proposer aux, aux élèves de participer à des groupes d'habileté sociale pour apprendre justement comment se comporter socialement et on va leur proposer des modèles. Alors parfois certains élèves que vous aurez pourront avoir des carnets de règles Hein, où on leur explique tout ce qu'il faut faire. Par exemple, je salue la personne, je lui demande comment elle va, mais j'attends euh, sa réponse. Là aussi. Donc là, vous voyez ce scénario social, il, il s'exprime avec un je, hein, puisqu'on parle de l'élève. Donc on indique tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il doit faire. Et on pourrait aussi rajouter, ce qui n'est pas le cas dans celui-là, mais comment les autres réagissent, ce que pensent les autres. Hein. C'est vraiment lui dessiner, lui représenter par une petite histoire, euh, comment il doit se comporter. Alors là, ça s'adresse à un petit, mais on peut aussi imaginer plein d'autres scénarios sociaux qui vont s'adresser à des, à des plus âgés, hein, et notamment, même parfois, à des jeunes adultes pour se comporter socialement. Donc certains ont des vrais carnets qui, qui explicitent toutes les situations sociales par contre, ce qu'il faut, qu faut reconnaître, c'est que quand une personne avec autisme a intégré une règle, généralement, elle est bien acquise. Hein, donc, ça facilite aussi cet apprentissage des règles sociales.